Bonjour, Adrien. Bonjour, Amine. Bonjour. Alors, effectivement, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui a défrayé la chronique pendant quelques mois. C'est la fameuse taxe sur les comptes-titres. Euh, on l'a votée, puis elle a disparu. Et puis là, elle est revenue par je ne sais quelle grâce. Ça y est, c'est fait. Il y a une vraie taxe, entre guillemets, sur la solidarité Oui, tout à fait. Donc la loi est entrée en vigueur euh, jeudi 26 février. Et... Euh, donc, elle va s'appliquer sur les comptes-titres. Alors, ce n'est pas vraiment une taxe de solidarité. On a perdu un petit peu cette, euh, cet alibi. Mais euh, c'est bien une taxe qui va s'appliquer sur tous les comptes-titres d'une valeur supérieure à 1 million d'euros. Et le principe reste toujours le même, Adrien. C'est-à-dire c'est une taxe qui concerne les personnes qui ont plus d'un million d'euros sur leur compte-titres. Et cette taxe serait de 0,15 sauf erreur de ma part. Voilà, c'est ça. Donc, l'idée, c'est qu'on va prendre la valeur moyenne du compte-titres euh, sur... Euh, différentes périodes. À la fin de chaque trimestre, on prendra une photo de la valeur du compte. On fera la moyenne de ces différentes valeurs qui ont été prises. Et si cette moyenne est supérieure au million d'euros, alors on appliquera la taxe de 0,15 sur tout euh, le compte-titre. En revanche, si on est sous le seuil du million d'euros, ben, la taxe ne s'appliquera pas. Alors j'imagine qu'elle concerne tous les citoyens belges qui, qui correspondent, je dirais, à ces critères. Mais est-ce qu'il y a des différences entre des clients qui seraient résidents et puis d'autres non-résidents oui, tout à fait. Donc ici, la taxe est beaucoup plus large et elle vise beaucoup plus de monde que euh, la précédente mouture de la taxe, puisque ici, non seulement euh, les contribuables comme vous et moi euh, seront visés par la taxe, mais également les sociétés, les personnes morales. Et s'agissant des euh, résidents étrangers, s'ils ont un compte-titre en Belgique, le compte-titre sera également euh, visé par la taxe. Tandis que ce n'était pas le cas par le passé, vu qu'on s'appliquait sur les euh, titulaires du compte. Alors quand on parle d'un million d'euros sur le compte titre, on vise des actions, des obligations, à un moment donné, enfin d'abord ce qui serait intéressant, c'est de savoir est-ce que tous les instruments financiers sont concernés, et puis on a parlé du fait que les assurances-vie ne seraient peut-être pas concernées. Qu'en est-il en réalité Voilà, donc le champ d'application de la taxe est très large. Le ministre a dit, voilà, tout ce qui est inscrit sur un compte titre est visé par la taxe. Et donc ce sont les actions, les obligations, les trackers, tout ça est visé. S'agissant des assurances, euh, les assurances de la branche 23, puisque l'épargne est déposée sur un compte-titre, si ce compte-titre se trouve en Belgique, il sera également visé par la taxe. Et donc, de manière indirecte, les assurances de la branche 23 sont visées par la taxe. branche 23, ce sont les, donc, les assurances investies en bourse indirecte. Tout à fait. Voilà. voilà. Pour les assurances de la branche 21 ou la... La compagnie d'assurance s'engage à offrir un rendement euh, à l'épargnant. Là, par contre, la taxe ne On n'est pas concerné, effectivement. Voilà. Alors, est-ce que les actions nominatives sont concernées ou pas Je vous rappelle que les actions nominatives sont les actions que possède un chef d'entreprise, hein, le fait de posséder ce, son entreprise à travers des actions. Oui, voilà. Donc, les actions nominatives, c'est une, une des seules exclusions du champ d'application de la taxe. Pourquoi Parce qu'en principe, l'action nominative n'est pas inscrite sur le titre mais elle va être dans le registre des actionnaires de la société. Ouais, L'idée, c'est de ne pas casser l'entrepreneuriat en Belgique, j'imagine. Alors, qu'en est-il du cash À un moment donné, je peux décider dans mon compte-titre d'avoir du cash parce que voilà, j'attends une opportunité en bourse ou que sais-je. Est-ce que je suis visé ou pas Là, il y a une nuance à apporter, parce que si le cash est inscrit sur le compte-titre principal, alors il sera visé par la taxe. Mais dans la plupart des banques, et comme chez De Grove Petercam par exemple, on place ce cash sous un sous-compte. Et là, le ministre a dit que lorsque les liquidités sont placées en sous-contre, alors on sort du champ d'application de la taxe. Alors, imaginons que j'ai le fameux million d'euros, que je correspond, je dirais, à cette taxation de 0,15%. En tant que client de la banque de Groove Peter est-ce que je dois faire quelque chose ou ça se fait automatiquement non, mais justement, il ne faut rien faire. Et c'est ça qui est simple dans l'application de la taxe, puisque ce sont les banques qui seront tenues euh, de calculer la taxe et de la retenir automatiquement. Donc, il n'y aura aucune déclaration à faire pour les contribuables. Alors vous savez que le, le Belge est plutôt rétif à toute forme d'imposition. On a dit à un moment donné qu'il y avait l'un ou l'autre mécanisme tout à fait légaux qui permettait d'éviter cette taxe de 0,15% sur le compte titres. Est-ce que c'est le cas actuellement avec la nouvelle mouture dans la nouvelle mouture, non. L'objectif était d'éviter que, euh, justement, les contribuables puissent s'organiser et organiser leur compte-titres pour éviter la taxe. Donc ici, il y a deux types de mesures qui ont été prises. D'une part, des mesures, des opérations qui seront inopposables à l'administration. Par exemple, le clonage d'un compte. J'ai un compte de... 1,8 million euros et je demande à ma banque de le diviser en deux comptes de 900 000 euros, de sorte à ce que finalement les deux comptes ne soient plus soumis à la taxe. Cette opération-là, elle sera inopposable à l'administration. Ça veut dire que la banque devra calculer la taxe sur la somme des deux comptes pris individuellement. Une autre opération, la conversion de titres dématérialisés en titres nominatifs ne sera pas non plus opposable à l'administration. Donc ces deux types d'opérations-là, impossible d'échapper à la taxe. En marge de cela, il y a encore une opération, une disposition générale anti-abus où là, il y aura ce jeu de discussion avec l'administration pour savoir si l'opération qui a été posée par le contribuable euh, avait pour but principal d'échapper à la taxe. Si c'est le cas, il y aura abus fiscal et donc on tiendra compte de l'opération pour calculer la taxe et si ce n'est pas le cas, alors la taxe ne sera pas due. Merci, Adrien. J'ai compris grâce à vous qu'il n'y a plus de trous dans la raquette, si je puis dire. Donc, merci pour vos explications, en tout cas. Avec plaisir.